Bonjour, Aline Maillard pour WAMDA. Je suis aujourd'hui avec Akram Benbarek, un entrepreneur marocain basé à San Diego. Akram a fondé Social IQ, il a aussi cofondé fondé Tech une association qui veut créer des ponts entre la Silicon Valley et le monde arabe et joue un rôle de mentor pour des entrepreneurs marocains. Akram, comment vas-tu Très bien, très bien, merci Aline. Quels sont les plus gros défis auxquels tu es confronté Le plus grand défi, c'est à simplifier mon concept euh, pour pouvoir euh, vraiment le vendre. Un autre gros défi au début, euh, c'était peut-être d'accepter le fardeau de l'entrepreneuriat tout seul sans avoir un, un cofondateur. Bien que euh, le parcours d'entrepreneur euh, soit euh, excitant, intéressant, enrichissant, c'est un parcours assez pénible, c'est un parcours assez rocheux. Euh, avoir un ou deux cofondateurs co pour pour pour pour euh, pour, euh, pour euh, lever ce fardeau. Beaucoup. Il y a un euh, autre conseil à, à donner aux entrepreneurs, c'est de vendre à partir du premier jour. Rien ne se passe jusqu'au jour où quelqu'un vend quelque chose. Quels sont les problèmes principaux que rencontrent les entrepreneurs marocains? Ils sont moins exigeants que les, euh, que je dirais, les entrepreneurs dans, dans, aux États-Unis ou peut-être dans les pays occidentaux. Au, au Maroc, par exemple, je vois que c'est beaucoup plus comme une, une, une, une euh, ce que, que j'appelle euh, la stratégie, la stratégie spaghetti c'est-à-dire que euh, tu, tu lances euh, la, la, la, la spaghetti contre le mur, si ça colle, c'est cool, Et si ça colle pas, euh, we move on, on passe à, à autre chose. As-tu tiré des leçons que tu aimerais partager Il faut, il faut d'abord vouloir, donc ouais. il faut vouloir faire quelque chose d'excellent pour, euh, pour peut-être faire quelque chose de bon. Il faut d avoir, des, avoir des attentes qui sont raisonnables, il faut être très patient. Akrem, pour toi, la proximité des Marocains avec le marché français, c'est un avantage ou un inconvénient bon, La réalité, c'est que euh, d'un côté, les Marocains sont moins, moins, ex moins, moins exposés euh, au marché arabe, moins exposés aux concepts et aux sites arabes, vu qu'il euh, euh, y a plus de contenu euh, en français euh, au Maroc. Euh, la proximité culturelle et linguistique avec la France. Euh, Permet, de, permet aux Marocains de, de s'inspirer d'idées, de, de concepts qui marchent en France. D'autant plus qu'il y a aussi une opportunité pour les Marocains de servir le marché français. Mais la plus grande opportunité pour les entrepreneurs marocains, c'est vraiment d'essayer de, se, euh, de servir cette région MENA, où il y a plus de 400 millions, une qui a une population de 400 millions et plus de 90 millions d'internautes. Euh, et espérant que la situation se stabilise dans la région, je pense que le futur peut être très prometteur pour les entrepreneurs euh, marocains et arabes en général.